Ce qui est particulier de ce garage est que c'est un garage multi Comme vous voyez là derrière sur le panneau, alors différentes marques sont représentées, c'est assez large et en plus ce garage dispose d'une carrosserie interne. Pour moi ce qui est spécial dans notre garage, c'est la diversité des marques et des modèles qu'on nous propose pour pouvoir travailler sur, sur ces voitures. Un apprenti doit travailler chez nous car il peut acquérir une grande expérience au vu des divers départements que nous avons chez nous. Alors oui, j'aimerais rester dans le groupe Émile Frey parce, parce que le groupe me plaît. Moi, j'ai fait un apprentissage de mécanicien et j'ai travaillé comme mécanicien activement chez Émile Frey et après j'ai passé dans toutes les différentes divisions pour vraiment apprendre le métier du spécialiste automobile et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de pouvoir diriger un garage.